Vous vous sentirez plus aventureux que d'habitude et vous avez envie d'explorer de, euh, et de sortir de votre zone de confort. Allez-y, la chance vous suit. Vous auriez envie euh, d'apprendre une nouvelle langue, la musique ou la danse, pourquoi pas. Mais je vous rappelle, Mercure fait maintenant un carré avec Neptune. Donc, aucune aventure au niveau financier. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi AM pour l'Europe. La Lune sera dans la Vierge, votre dixième maison. Vous auriez l'humeur fluctuante et vous pourriez vous sentir très opiniâtre sur un sujet particulier et vous pourriez ne pas donner importance à ce que les autres pensent. Cependant, ce n'est pas le bon moment pour dire aux autres comment ils devraient penser ou agir. Vos préjugés émotionnels influencent vos pensées et votre raisonnement intellectuel peut influencer ce que vous pensez d'une personne ou d'un sujet. Donc, vous pourriez trop idéaliser quelqu'un et ne voir que c'est « bons traits » et ignorez les « mauvais traits » ou le contraire. Détendez-vous avec un film ou de la musique ou essayez peut-être de chanter sous la douche. Essayez de vous détendre et de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Par contre, l'énergie durant cette période favorise et stimule votre imagination et votre créativité. Si vous travaillez dans le domaine de l'art, cette énergie est très favorable. Cette énergie favorise aussi votre compassion, comprenant le travail caritatif et la visite d'amis, des parents ou des personnes âgées, même que vous, que vous connaissez même pas. Jeudi et vendredi pour le Québec. Et jeudi, PM, vendredi et samedi AM pour l'Europe, la lune sera dans la balance, votre onzième maison. Vous pourriez continuer à avoir quelques irritations, mais cette période sera beaucoup moins stressante que la précédente. Jeudi, vous continuez à avoir la tendance à soit vous mal exprimer ou vous faire mal comprendre par les autres. Mais, vendredi, Vénus entre dans votre troisième maison et la Lune fait un sextile avec Mercure. Donc, vendredi, vous serez beaucoup plus ouvert à socialiser et vous exprimer avec brio et à vous épanouir. Bien que Mars est toujours dans votre douzième maison et vous aurez toujours tendance... À cause de sa présence dans votre deuxième maison, vous aurez, vous aurez toujours tendance à avancer ou prendre vos actions discrètement, et c'est correct. De temps en temps, vous pourriez vous souvenir d'un chagrin passé, d'une perte d'une relation ou d'une de, de perte d'une source de revenus ou d'un emploi, ce qui pourrait vous causer des sentiments de tristesse, de regret, de honte ou de culpabilité. Ne vous laissez pas vous emporter avec ce genre de sentiments, laissez-le passé dans le passé et soyez assez flexible et ouvert pour le futur. Comme je vous dis toujours, pour avoir des nouvelles choses plus avantageuses dans notre vie, il faut faire de la place et laissez aller les vieilles choses, qui ne, vous, ne, ne, qui ne nous conviennent plus. Samedi, dimanche et lundi AM pour le Québec, et samedi PM, dimanche et lundi pour l'Europe, la Lune sera dans le Scorpion, votre douzième maison, ainsi que Mars qui est déjà là, par contre, ce qui est rassurant, que la Lune fait des sextiles avec le Soleil dans votre signe, ainsi qu'avec votre gouverneur qui est maintenant dans votre deuxième maison, mais oppose Uranus et fait un carré avec Vénus. Toujours des énergies qui favorisent la créativité, l'imagination et la générosité, mais aussi ces énergies favorisent les réactions impulsives et la tendance et la préférence de l'isolement. Et c'est correct, on doit donner à son corps et esprit ce que dont ils auraient besoin. Vous pourriez aussi être impulsive au niveau de vos dépenses. Et donc, il faut être attentif à ce niveau. C'est une fin de semaine, profitez-en pour vous reposer